Et salut tout le monde On se retrouve pour un petit tuto sur BF3. Donc tout d'abord sélectionnez une arme de PGM qui est de la N94 avec un petit silencieux histoire d'arme bien fufu. Faites de la merde pour, euh, voilà, pour essayer de distraire l'ennemi en fait. L'idée en fait c'est se faire sous-estimer. Bon plus sérieusement en fait ça c'est une partie en ruée 64 joueurs sur métro. Donc le truc le plus classe au monde, voilà, grosse boucherie en ligne. Il y a des mecs partout derrière, ça c'est le gros bordel. Donc voilà. Euh ouais c'est pas un vrai tuto hein, on va pas se mentir euh, c'est juste une petite vidéo qui m'a... d'un passage qui m'a bien surpris mais... Donc ça c'est le méchant qui tue tout le monde par derrière. Voilà. Je sais pas comment j'ai réussi à l'avoir mais bon... Des fois ça marche ça marche. Surtout hein. truc la N94 euh, moi je tire en full auto euh, avec un silencieux. <rire> Il y a des jours où ça veut, des jours où ça veut pas. Mais voilà, donc là en fait, on avait déjà fait péter un relais, donc il n'y plus qu'un. Bon c'était quand même le bordel, on s'est toujours au mortier, enfin bon c'est assez, ouais, assez, gore. Et là j'ai eu un petit coup de folie, je me suis dit bon allez, je vais tenter. Là, là je suis un petit con quand même, arrivé en rechargeant sur un monsieur, je là, mais non J'ai eu du coup qui m'en reste assez balle pour le finir d'ailleurs. Et là c'était beau. Que dire de plus Comment prioriser ses cibles C'est comme ça <rire> Voilà. Bon, par contre, là, je fais de la merde, je fais l'armée alors qu'il y a des monde partout. C'était juste pour le, le plaisir de leur amorcer la bombe euh, pour déstabiliser faire avancer aussi les copains qui se rendent compte qu'en fait, euh, bah, c'est bon, on peut y aller. Je me suis fait réa sur le relais alors que j'ai vu un ennemi je jeter juste avant. J'ai pas compris que si s'est passé sur cette partie. Je sais pas, c'était vraiment du gros d'un 64 joueurs, c'est vraiment le bordel. J'ai essayé de voir, c'est. Mon dieu, ce bordel. Le relais a pété parce que, bon, quand vous l'avez vu, il y avait trois potes dessus euh, et plus, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine Ciao ciao